Salut les amis et bienvenue dans mon futur bureau Vous avez déjà vu l'atelier, la réserve et c'est la seule pièce ici que je ne vous avais pas présenté Alors j'ai dû la ranger la semaine passée ce qui n'était pas du tout facile parce qu'il y avait dans 12 mètres carrés à peu près 12 mètres carrés euh, de trucs à jeter quoi ouais. Bon, je vous fais un tour du propriétaire et franchement je pense que ça a dit fait puisqu'il n'y a rien et il faut tout faire Alors je vous montre dès le départ la petite échelle et on monte dans le bureau alors le bureau fait 4,60 m sur 3m 3m utile parce que juste en dessous de cette poutrelle-ci je ne saurais à mon avis rien faire à part des rangements alors le plancher eh bien est à refaire complètement la toiture pareil donc ça j'en avais déjà euh, parlé dans les précédentes vidéos mais une fois que la toiture va être faite et eh bien euh, je n'aurai plus qu'à plaquer à l'intérieur peut-être faire un plafonnage sur le mur du fond ou je ne sais pas encore mais voilà donc je vais me retrouver ici avec à peu près 12 mètres carrés pour pouvoir travailler sur les vidéos pour pouvoir travailler sur ma future entreprise c'est une petite nouvelle pour l'année 2019 ça va être très bien la hauteur sous plafond n'est pas très haute mais en même temps avec ma grande taille euh, je n'aurai pas de soucis. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dû retirer de cette pièce-ci. Et franchement, c'était pas évident. À descendre à la petite échelle que vous venez de voir, euh, c'était vraiment pas facile. Alors ça c'est tout ce que j'ai dû descendre du petit bureau que vous venez de voir. Ce qui n'a pas été facile, parce qu'il y avait du carrelage, il y avait euh, des tuiles. dont euh, voilà, ce genre de, de tuiles euh, qui pèse franchement, au moins 20 kilos. Quoi. Alors, euh, tout descend. Enfin, j'y suis arrivé. Je ne suis pas blessé. C'est nickel. On retourne au-dessus. Voilà, alors, la chose la plus importante, en fait, je pense, c'est déjà la toiture. Qui doit être complètement changée. Là, il y a le mur en brique qui retient... La, la toiture ce que j'aimerais bien retirer c'est toutes les briques et faire une charpente en bois et entre ces charpentes mettre tous des vitrages je ne sais pas encore si c'est possible je vais seulement regarder à ça mais ça pourrait être super sympa au moins une fois que je suis assis sur mon bureau à la place de voir un super mur et eh bien tout serait vitré et je verrai l'atelier euh, en contrebas et là ça va être très bien et au niveau de la toiture j'ai tracé un petit peu euh... Pour pouvoir mettre une fenêtre de toit. Ça, ça peut être bien. Parce qu'en fait, juste derrière là-bas, il y a mon jardin. Et du coup, là, je serai en fait, si vous voulez, au niveau. Donc à ce niveau-là. Je suis au niveau du jardin. Si je suis un peu d'humeur euh, jardinier, une fois que mon jardin sera tip-top. Vous imaginez un peu le bureau Je regarde par la fenêtre. C'est magnifique. Là, je verrai du coup l'atelier en contrebas. Ce qui est super aussi pour du coup les vidéos. C'est tout simplement que je n'aurai plus qu'à filmer en fait en bas. Et pouvoir... Remonter juste à, euh, à l'escalier que je vais fabriquer et venir monter en fait toutes les vidéos juste ici. Vous imaginez Ça c'est le bonheur ça, c'est magnifique. Voilà c'était le petit tour de mon euh, futur bureau, ça va être top, portez-vous bien, ciao ciao